Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo explicative pour les administrateurs des écoles, administrateurs informatiques des écoles sur la configuration des filtrages de YouTube. On va aller ici à notre menu administrateur, configuration de filtres de YouTube. Ici, on va trouver une relation de filtres de YouTube. Vous pouvez configurer, configurer tous les filtres que vous désirez, que vous avez besoin. Par exemple, ici, vous décidez qu'il y a certaines configurations de filtrage pour des élèves, des Secondaire, des élèves des classes de sciences, ou des classes humanistiques, des classes spécifiques, même un filtrage pour un élève spécifique, vous pouvez le faire ici. On va vous expliquer comment ça marche sur les filtrages par défaut. Ici, au vous à propos des de restrictions générales, vous voyez ici qu'il y a eh, le, la possibilité de bloquer l'application de YouTube. Ça veut dire, eh, ça applique pour les dispositifs eh, iOS et les dispositifs Android, Samsung. Et si vous le cliquez ici, on va obliger les élèves d'utiliser les navigateurs pour accéder à les vidéos de YouTube. On va bloquer la possibilité de, de visualiser les vidéos à travers l'application de YouTube pour euh, insurer, pour être sûr de la de filtrages et la sécurité appliquée et ici là, là on va pouvoir bloquer les contenus pour adultes ici ah, ou oh, euh, ici on va pardon on va pouvoir configurer la manière que les élèves vont voir les vidéos de YouTube ça veut dire que on va pouvoir transformer l'écran de YouTube. Chaque fois qu'on accède à une vidéo de, de YouTube à travers le navigateur, on va trouver qu'elle est composée par 19 différentes pièces au, au niveau des de navigateurs. On va pouvoir choisir ici. Quelle de ces pièces on va laisser ouverte Ça veut dire on va permettre ou bien on va bloquer pour éviter des distractions des élèves. Ça veut dire qu'on va pouvoir bloquer la page d'accès, les vidéos recommandées, les listes de lecture, les commentaires, les souscriptions, les notifications, la publicité, etc. Donc, vous pouvez laisser que les vidéos seulement. Seulement les vidéos que vous, vous, que vous voulez les élèves, regarder on va ici on va choisir ici on va choisir la manière de visualiser des vidéos ici on va choisir quels vidéos ils vont pouvoir regarder dans quatre niveaux de filtrage on va Pouvoir filtrer la catégorie, ça veut dire que tous les vidéos de YouTube sont inclus au moins dans un de ces catégories. Ils vont pouvoir être aussi bloqués ou inclus, inclus dans plus d'une catégorie, mais au moins une de, de ces catégories. Donc, si vous choisissez, si vous cliquez ou bien pas les catégories, que vous décidez d'avoir accès ou bien pas. Et ici, on trouve les listes blanches et les listes noires. Comme toujours, la, les listes blanches sont des exceptions permis aux, aux catégories bloquées. Et les listes noires sont des exceptions bloquées pour les catégories permis. Donc ici, vous pouvez, vous va pouvoir... Euh, et les vidéos sur la liste blanche ou la liste noire par mots ou phrases spécifiques. Par exemple, si votre école ou une des professeurs ou professeuses a leurs propres euh, channels, on va pouvoir les mettre ici par euh, mots ou phrases spécifiques, par chan complète, chaîne complète de, de YouTube, euh, également avec les exceptions de liste blanche ou liste noire ou même sur euh, par une vidéo spécifique par URL des vidéo spécifique donc et ça c'est tout pour l'instant on espère que ça c'est clair pour vous et comme toujours on euh, vous demande de nous suivre dans nos réseaux euh, sociaux et professionnels merci à la prochaine tous